Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve euh, dans la cave. Hein. Euh, comme vous l'avez vu, donc cette vidéo fait suite à la vidéo concernant euh, donc l'introduction, le crochetage, le crochetage en moins de 7 secondes que j'ai pu voir sur la chaîne. Donc vous avez la petite vidéo ici sur YouTube. Et donc on a le petit kit ici donc avec les outils et là pour se rôder si jamais. Je vais me donc m'entraîner sur une des portes euh, qui est là donc avec un une petite serrure comme ça, assez ancienne, exactement comme euh, sur ce qu'on s'est entraîné pour ça. Comme ça, on verra si on peut passer de la de la pratique, euh, de l'entraînement à la pratique. Donc, je vais voir tout ça avec vous. On va faire un petit plan et puis on va voir ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve. Ok, donc voilà, on se retrouve là sur la serrure. Donc, comme vous voyez, c'est une serrure assez simple. Euh, je vous ferai un zoom. Euh, on a donc une petite partie, donc pareil, hein, comme la partie qui tourne, évidemment j'ai les clés. Hein. Mais là, on va vraiment faire le test dans le sens où on arrive sur cette porte-là, il n'y a pas la clé, donc soit pour euh, voilà, crocheter euh, simplement et, et savoir crocheter, ou alors, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai expliqué sur la chaîne, pour déjà savoir faire ça, et surtout, pour euh, si jamais déjà un jour tu es dans le besoin de devoir crocheter une serre au moins que tu saches le faire, et également, dans le cadre plus compliqué de peut-être l'éventualité d'une euh, partie un petit peu survie ou bush raft, ou, ou, voilà, ou au détour d'un chemin, tu as besoin d'ouvrir un cadenas ou un truc comme ça, et qui, euh, suivant une situation d'urgence ou non, tu as besoin de savoir faire ça. Donc, euh, on, va, on va tester tout ça, et puis on va voir si on y arrive à le faire. Parce que franchement, je ne sais même pas si je vais arriver, en fait. En fait, là, la, la logique sur les... Euh, les modèles qu'on a testé avant, c'est que ça tournait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans ce sens-là pour déverrouiller. Mais là, si on a la logique que le verrou est là, ou euh, enfin, ouais, qu'il est, est là, on a besoin de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour justement euh, faire tourner le loquet dans l'autre sens. Ce qu'on va tout de suite vérifier pour être sûr. Euh, non, c'est pas celle-là. Tac. Effectivement. OK donc, comme vous le voyez, le, le, le loquet est. Ah mais il était même pas. En plus, alors j'ai pas l'air con. Alors, euh, donc là on a le loquet qui est placé. Donc on a vraiment besoin de le tourner dans le sens inverse des, aigu des aiguilles d'une montre. Et oui, ce qui est logique, le loquet doit être là. Donc, là on est bon. Donc déjà, s'entraîner avec le loquet fermé, ce sera déjà mieux. À alors. vrai de toute façon, comme je vous l'ai dit.. Euh, faut, faut, faut s'entraîner. Moi, celle-là, je ne l'ai jamais tentée. Et Surtout que le loquet, il est beaucoup plus épais, en fait. Donc, il y a moins qu'il qu fasse forcer beaucoup plus pour le, la déverrouiller. Euh, si jamais vous passez sur la chaîne, hein, bah, bienvenue hein, euh, également. Donc, euh, petite chaîne où on voit un petit peu de tout. Euh, du bushcraft, de la randonnée, sac d'évacuation, crochetage, nourriture de survie, euh, rations, euh, paléophilisées, stérilisé un petit peu tout donc euh, bah, si jamais vous passez par là bah, bienvenue sur la chaîne vous avez également le lien en description si jamais vous... vous voulez vous abonner et voir la chaîne un petit peu tout ce que j'ai fait les vidéos donc euh... ah là on sent allez. là allez bien donc euh, voilà si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça dans le noir euh, et où ça caille bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager si jamais, également à vous abonner en cliquant ici, juste là. Euh, et puis bah, pas, voilà quoi, à hein, tenter. Alors franchement, je ne sais même pas si je vais arriver à le faire, à l'ouvrir. Bon, C'était pas une promesse, mais. Là, là on sent que ça bouge bien. Ah Ah j'en ai un, enfin Putain, c'est pas trop tôt. Ok. Le souci étant, temps... Ah, mais bien, bien, là Vous le voyez, on est un peu... Ah, non pas du tout. Ah non, c'est normal. Non, non, bah... Vous pouvez vous barrer, j'ai fait de la merde, en fait. Euh, alors... On va tenter autre chose, une nouvelle approche, parce que là, je galère. Alors... On va tenter avec ça, et on va changer de bidule. On va mettre la, la grande tige, vous voyez, qui est un petit peu tordue à l'extrémité. Il y a peut-être moyen que ça puisse faire un peu plus presse. Ah bah ben non, peut-être pas en presse. Fait. Attendez, tac. Comment je peux m'en servir Non, pas du tout, je vais la péter. Alors. Donc on a ça, ça. Ah oui, on a celui-là. On a un plus fin là. On en a un plus fin. Alors. Là, alors. Allez, on le retente. Là on est sur la grande. Pas du tout. C'est la déception. C'est la désillusion. Ah là là. Et bah. Et bah c'est galère crochetage en vrai sur vraie porte. Tu savais ça Fait. Le crochetage sur vraie porte est plus compliqué que sur un cadenas euh, simple en plastique. Non <rire> Sans déconner Alors. Ah. Là, on sent que ça bouge. Donc, je suis dessus. Ok, il n'y a pas de souci. y a de la guimauve dedans. C'est quoi ça merde. Je sens que je suis dessus, mais... Bon, et ben, bah, et bah, et bah, bah, bah c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. J'aurais bien voulu l'ouvrir pareil en moins de 7 secondes, mais... Euh... Ouais, bon, bah, je vais me documenter, et puis bah, on fera ça une autre fois. Ah, là je suis au fond, non, là je hum. Regardez-moi ça, ça rentre jusqu'en jusqu en, jusqu en entier Mais elle est hyper loin la, la, la dernière pipe Comment tu veux que... Ah bah ben voilà, c'est bon j'ai bloqué le truc Non, c'est bon eh Bon, on est sur une fin de vidéo bien pourrie, donc euh, partie 1 euh, J'ai pas réussi à l'ouvrir donc, euh, bah, je ne sais pas, on, on retentera ça une autre fois. <rire> J'espère que le bruit derrière vous aura pas trop dérangé. À une prochaine. Hein. Ciao